Comment ça se fait que voilà comment ça se fait que ça se passe comme ça voilà comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social et pas autrement